Je suis sur Fortune Keep, je teste la nouvelle Marco, et pas équipé par n'importe qui, équipé par Aidan, un monstre américain. Vous allez voir ce que ça donne, l'arme est complètement cheatée, un boost de 20% grâce à un accessoire qui est buggé. Je te laisse regarder ça, régale-toi, et pense à t'abonner. Peace. J'étais jamais vraiment encore allé... Gotaga, le faux. Trop ah <rire> fils de pute, va. Je veux dire, mec, euh, tout le monde tape. <rire> ça me fait... Les gars, ça me fait trop rire, les 20% de boost en plus. Regarde. <rire> C'est pas genre trop rapide chat C'est comme si t'étais sous Steam constamment en fait Bien trop fast chat, bien trop fast Je crois j'ai saisi un peu le truc sur cette map les gars J'ai l'impression que tu commences à connaître bien la map Ils ont aucune chance Je pense aussi frérot que c'est une map où il faut être un peu malin Alors soit, soit très campeur soit très malin non, le TTV Love FPS. J'ai l'impression vraiment qu'il y a un petit shit de vitesse, là. En fait, j'arrive... Je, je, ça, ça, c'était un joueur bouclier. Hey Gigi man. Frère, quand je, te tu peux je vous ai dit chat que j'ai toujours pas bu mon premier café de la journée. Dans une phase de nettoyage, chat. Je découvre un peu toute la map en même temps et tout. C'est. sympa. Il <rire> n'y a pas besoin de café les gars pour gagner la première game de la journée. Oh, fuck shit. Okay. Wouhouhouhou La classe d'Aidan elle marche chat 22 kills sur cette map les gars Et Gotaga le fou. Attendre au dessus wow. d'une échelle c'est pas joli Wouah show Incroyable <rire> Putain bon merci poulet Magnifique, hein. Ça c'est la classe Marco 5 de Edan, n'oubliez pas que toutes les classes de show sont disponibles sur son site www.lordshow.fr.